Salut salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du chapitre 73 de Boruto. Si c'est votre première fois de regarder mes vidéos YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Avec des menaces majeures comme Monoski et les démons indiqué sur la photo, les choses vont probablement empirer dans un avenir proche. Comme nous dit que les chapitres 73 prédisent la même chose. Dans le chapitre 72, Aida et Kot se séparent après avoir accepté la proposition de Sigamaru de s'allier à Konoha avec le voyage d'Aida à Konoha et l'intensification de la colère de Kote envers Kawaki. La série a pris une tournure imprévisible. Le tout prochain panneau divulgué montre tous les membres de l'équipe 7 ainsi que Soumire faisant rapport au bureau du Okagi. Soumire rougit en voyant les ninjas blondes, mais ce dernier est trop surpris en voyant Kawaki, le frère à qui il a confié la charge de les tuer lors de leur dernier combat. Les panneaux montrent la première interaction entre le jeune Uzumaki et Kawaki depuis que Munosuke a réparé les organes de son vaisseau. Kawaki remarque simplement qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils reviennent à la vie après tout et semble répondre avec autant de. D'un Le dialogue est laissé intentionnellement, rappelant aux lecteurs que ni Sarada ni Mitsuki ne connaissent la vérité sur les circonstances de la mort de leur ami. Shigamaru expliquant leur mission et révélant que Boruto et Kawaki devront devenir les colocataires d'Eida, car leur pouvoir Otosuki les immunise contre son enchantement. On sait que le pouvoir d'Eida n'a aucun effet sur Boruto et Kawaki parce que ce sont des autosukis. Kawaki sent la présence de Momonoshi ainsi que celle de Sasuke. L'image du chapitre nous montre derrière la page un panneau de flashback. Dans les ringan de Sasuke n'est pas de retour. Oui, beaucoup de gens croient que Sasuke garde son éligan. Secrète. Les scans Buru, révèlent également que Mongnosuke se cache autour de Boruto après son apparition au chapitre 72. Lorsqu'il avertit les jeunes Uzumaki de promettre à sa mère qu'il reviendra toujours, Kawaki est le premier à les remarquer. Regardant autour de lui sous le choc, Sasuke sent également la présence d'Otosuke. Mais comment Sasuke fait C'est grâce à son Mangeku éternel. Le chapitre comprenant un flashback, lui voyant Monosuke avec son Edengan. La résolution de Sasuke au chapitre 69, image via Masashi Kishimoto de la Suessa. Pour Boruto, chapitre 113, ont clairement indiqué que la prophétie inquiétante de Monosuke se réalisera dans un avenir proche et il essaiera probablement de. Et reprendre la conscience de son vaisseau une fois de plus. Sarada apparaît sur la couverture directement avec son frère au chapitre 109 de devenir plus fort, suggérer qu'elle pourrait obtenir un nouveau power-up. Les fans anticipent également la mort de Sasuke depuis un certain temps. Mais moi-même, j'ai perdu la mort de Sasuke, je pense qu'il va mourir. Mais ça, ce sera dans un nouveau vidéo. Où je parlerai peut-être de la mort de Sasuke et de Naruto peut-être. Parce que je pense que quoi devra attaquer le village et il sera obligé peut-être de tuer l'un des piliers de Konoha. Ou c'est l'un des piliers de l'œuvre mburu même Maintenant ce qui pourrait s'avérer être un cataclysaire majeur pour Sarada soit en activant un autre tomoe de son Sharingan soit en réalisant complètement le Mangeku Sharingan. Je dirais même les Mangyugo L'apparition de Momonosuke autour de Boruto ne manquera pas de nuire davantage à, à la réaction avec Kawaki qui le verra comme une menace pour Naruto. Kawaki considère Boruto comme une menace pour Naruto. Et c'est la fin de ce chapitre. Le chapitre sera disponible en français, mais sûrement en plus il est disponible en anglais. Donc, quand le chapitre sortira, comme j'ai fait pour Black Clover, si vous n'allez pas regarder, je vous invite à aller regarder. Je, je fais comme je pense les Youtubers, je, je poste des chapitres en français et on les regarde ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, j'ai vraiment aimé le chapitre, je pense qu'il va avoir un, peut-être un éclipse dans, dans les prochains chapitres. Mais ça, j'en parlerai dans une nouvelle vidéo où je pourrais peut-être prédire les chapitres, les, les prochains chapitres. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit pour une prochaine fois, peut-être demain, pour un tour sur Boruto. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous. Si vous êtes fan de One Piece, alors, vous ne regardez, si vous n'aimez pas Boruto, alors laissez Boruto. Et attendez la sortie de One Piece. Je ferai aussi un autre vidéo sur One Piece. Mais si vous aimez Boruto et One Piece ensemble. Et les autres animes que moi j'aime comme. Je dois tout effectuer. Alors, regardez. les. Ne vous désabonnez pas. Parce que j'ai vu des gens qui se désabonnent de ma chaîne YouTube. Alors que moi j'ai n'ai 20 abonnés. J'ai fait tout ça pour vous. Hein. J'ai fait des vidéos pour vous. Mais aussi ce sont des vidéos qui sont ma passion. J'ai fait One Piece, j'ai fait Boruto maintenant, parce que ma chaîne, ma première chaîne a été bloquée. J'ai faisais aussi Boruto, mais c'était dans une autre chaîne. Mais YouTube a fermé cette chaîne, donc j'étais obligé de créer un nouveau chaîne pour mettre des chapitres dedans. Donc, je vous invite à aller regarder mes autres vidéos. Et c'est la fin de cette vidéo. Tous.